on nous est le monde qui construire le pays ça c'est pas pousser la brève pousser moune n'a boulé, n'a crasé la pousser. Oh, et de moi, oh, oh, tu l'as connu, on a passé des ambians sous la sous-audit. C'est comme ça, un pile moun décrit que les policiers dans la Tibonité, spécialement dans la gonaïve, qui te prend des armes, marche tout partout, fait qu'on ait. Ils ont pris le marché sous sa vie. Et jusqu'à présent, pratiquement un mois qui est en passé, jour pour jour, date pour date, un yen pour qu'on sortit, yon balle n'a pas parti et pourquoi j'aime faire aucune réaction pour mettre les bagailles dans mes bandits. qui pouvez toujours cette feuille policier. Yo, te dans sa vie bienvenue bonjour bonsoir tout le monde bonne semaine à chaque monde qui connecte jeudi à c'est 27 février 2023 nous c'est sophia tv 423 nous comptons pour là et puis pour tes toutes dernières informations qu'a sur le plan politique économique et social dans le pays panne Nations Unies présentait un bilan ki genye moun mouri ladan. Ça, yon dit, qui gagnait 49 mounes mourir la dan, C'est ça, ils dit qu'ils la tibonite durant la violence. Et ils ont allé plus loin pour dire plusieurs cas écrasés, avec machines qui boulaient. Et puis, yon quantité de kidnapé kidnappées dans la tibonite pour moment ça. Non, au cap haïtien, plusieurs arrestations faites. La police baille bilan, quantité de mounes, ils en code, sa cap volé non, sa cap utiliser faux, non, pour continuer à faire l'agent sous population. Pour recevoir des IVNS depuis la Tibonite qui pourraient porter plus de détails concernant équipe Savien qui a continué frapper Basse Gangriffe, pas décidé byvac Pendant ce temps, la police pas campé sous un et la population dans pas été chargée. Nous sommes réseau de la TV 83. Nous troisième section qui la Tibonite et une quatrième section on est en moment de tension avec un déplacement pour gagner un à travers. une un pick-up double, double cabine qui déplace, qui désaie chargés chargé avec un bandit et des motocyclettes avec des 23. Et puis en direction, sac à coulin et qui a commencé à la cause à pour parler que non, ça va dans un à acte, plaçant ailleurs. a rappelé que Zone Sahal, il accès avec gens euh, qui a sorti, soit soumis à pour entrer dans la quatrième section de la tibonite en passant. Et sous zone des armes pour traverser la rivière à Et la situation a été causée en pile panique. C'est la population, c'est notre route que Bandi a fait pour au moins ses recevoir munitions en clandestine pour et soit la police, dans cette point qui a fait la limite des armes à verrette pour ne pas rencontrer la à cause de la population dans la zone comparée, avec canaux bloqué, tronçon son route qui va accès avec la route nationale pour Sotti, sous commune là et bien ça a causé un pile monde dans la population. On est la cibonicienne, pratiquement, à chier la caille, on n'a pas qu'à monter, on n'a pas qu'à descendre, on est obligé de la cibonicienne. Et, et net, et parce que n'y a pas qu'à sortir, il qui assure transport pour se faire tirer la tribunité, pas de voyager, mais avec matin, hein, par rapport à tout ce qui est bloqué, et il n'y a pas qu'à sortir sur il n'y a pas qu'à commune Verrette, et la commune de la tribunité a été victime pile zac brutalité, pour bon côté de la commune Verrette, avec le et le pont Parlement, selon habitant habitants qui dans Verrette, avec le Parlement et le canot, il parce que la commune de la tribunité, c'est vrai qu'il la cause, et quand mieux y passé dans sa centre silivie la cibonite pour ville opv dans commune verette pendant mon silivie la cibonite fait quoi il y a pas d'un autre issue pas rien que ça fait que coude en baloir gangio parce que il y a pas de présence la police depuis 26 janvier c'est aux abois que il a Il balancé a personne qui a fait résistance et qui était gangio passer jusqu'à présent police pour que jeune les travail dans la commune silivie la cibonite à communier cour à commune verette depuis avant hier il y a des chambres de vie, mais dans niveau commissariat et Verrette, là, il y a fait évaluation et ouvrir barrière et le fonds de la commune verette, Mais la population, ça a toujours laissé, y a toujours la guette, nous avons toujours appelé au que pour la police pour contrôler la situation et avec un nouveau directeur départemental qui s'est réglé dans le niveau départemental, de la Tibonique, parce que nous a terrain public depuis les villes de tête et direction départementale, police nationale dans la Timonite. Désir, désir, désir. Détien, euh, malgré tout crise, euh, euh, citoyen la Tibonite, en termes de présence policière, pas gagné ça? Jusqu'à présent, pour que les hommes présence de la police dans la Tibet ou pratiquement, ouais, c'est une zone qui avec Bandio. Bandio fonctionner à longueur de la journée au niveau de la tribunale avec deux hommes de trois dans les sous machine, sous motocyclette, dans la de là et surtout dans le périmètre côté commissariat, dans le commissariat, fermé avec gros cadenas depuis 26 janvier. Et pas de présence de la police du tout dans la commune civile à tibonique pour au moins, et mon verre de Dieu, protéger contre attaque qui a subi, parce que dans Dieu, c'est dans 100 provinces civile à tibonique qui même provinces une à Tibonite qui est obligé de couper route là, qui viennent la cause que la situation civile à est beaucoup plus compliquée aujourd'hui, à côté de pas enflouer avec des marchandises et produire de première nécessité, C'est une situation qui paraît triste et lamentable pour mon monde civile à dans les deux D'accord, merci, un le désir Vénès. Voilà, c'était Désir Vénès depuis Thirivière-la-Tibonite. Tout a des informations depuis mois de janvier, puis précisément depuis 26 janvier, tu as une présence la police dans Thirivière-la-Tibonite a la population la gué débra balancé pa gen présence uh, policier uh, nan rivier la tibonite ça ki fè yo vulnérable uh, face à attaque uh, bandidyo nan rivier la tibonite nou pral nan uh, go naïve nan cité indépendance avec Mackens lui en de d'information comment ça est bonjour Mackens lui Bonjour, bonjour Jean-Wilner Sever, bonjour Peterson Blaise. Nous saluons Marcel Joseph qui a ma bouton. On a dit que le phénomène euh, insécurité, même continué continue à faire parler des îles au niveau de la cité indépendante. Nous connaissons et euh, mon gounaïve qui bon, a, a une grosse difficulté actuellement pour être capable de les l'espoir ou de donc par rapport à un groupe gang qui t'a dans la zone à la croix périsse et qui a coupé raché sans inquiétude parce que pas vraiment, il eh, policier ou même qui a bail service dans le commissariat depuis après et, et ça vient. Donc, euh, Bandi, vous vous sentez à l'aise pour opérer sur la route nationale numéro 1 au niveau de la que C'est eux-mêmes qui font la loi, c'est eux-mêmes qui produisent, qui jouent, qui l'est y a une machine capable de passer, sinon, et justement, machine ça, il y a des gens qui ont la machine ça, il y sujets à kidnapper, violer, et puis uh, prendre tout ça, que tout ça au côté. Donc, dans uh, un moment-là, il y a un pile business, et qui eux même, uh, par contre, qui s'impréorient encore. Donc, uh, produits pharmaceutiques, qui ont a une difficulté pour les dans là produit qu'on nécessité autour parce que tout le monde a veillé comment route Nationale lui-même l'a, la pillé pour être capable de tenter et traverser avec marchandises ça qui parle de la cause tout et la richesse lui-même lui parle augmenter et même problème de de santé tout parce que il y a des mondes qui côté n'a pas ensemble avec quoi des grosses difficultés pour être capable de joindre médicaments docteur après prescrit qu'il y a en d'informatio poser son euh, information questionne des de la cause et c'est parce que tout simplement il n'y a pas capable là prince pour y aller des médicaments pour mettre dans pharmacie bien il y a plein de monde qui là et qui des prescriptions qui ne sont qui justement pas capable joindre et remède pour capable de prendre soin de l'étoile. la situation vraiment augmenter risque pour gagner des mondes qui sont à mourir à cause de problèmes médicaments dans les citoyens Face à cette situation, il faut que nous un regroupement populaire pour une nouvelle société. Réponse, dans la conférence de la presse, le hier dimanche 25 février, nous dénonçons la vie chez Capital et dans le pays. Il phénomène insécurité qui tablicole depuis quelque temps dans le pays d'Haïti. Joseph, qui est le secrétaire général de réponse, et fait qu'on ait augmentation de prix à 4 gaz sous marché C'est la cause de tout problème civil. Si Mais es sous ça, il un problème insécurité qui a valé le terrain. et bien demandé avec un responsable concerné, concerné dans le pays pour nous faire presser, presser pour qui en façon de capable d'établir un climat de sécurité en dans un pays-là, pour une population capable d'aller en sauve. So. Je vais au écouter. puis tout coûte dans la déclaration. Et euh, d'Asson Joseph, qui est lui-même es dans le micro Radio Méga. 25 gouttes, pendant la à il a des à Et à des gens 750 gouttes, 800, 000 gouttes, 50 gouttes. par eux. Et ils ont même ça, mais ils augmenté sa Parce que tout le temps, ils pas à manger, ils pas à vivre, pas à vivre. Mais c'est un a une possibilité de faire de voilà, mais qui voilà en son qui est même ses secrétaire et regroupement euh, pour une nouvelle société. Réponse. Et, et pour me finir, il y a une grosse inquiétude de la population, goun, aïe, parce que pendant le week-end, il y a un qui a parcouru, qui a fait quoi, qui a euh, y et qu'on croit à ceux qui a rétabli une base dans zone opoto poto dans cette ville-là. Une grosse inquiétude de la population, parce que jusqu'à maintenant, c'est seulement... Tronçon en route nationale, Gunaïs, Cap Haïtien, qui est plus ou moins capable de circuler sur les centres. Pour faire, nous avons fait apprendre à yo pour faire diligence pour voir de façon elle est capable et mettre des patrouilles policières dans une zone routière où les bandits n'ont pas appris. C'est circule ça, parce que nous connaissons pour nous, nous port nous obligés de passer par plateau central, passer dans notre tombé dans la zone Saint-Michel. Donc si dans nord dans bien c'est gros problème pour les gens qui fonctionné pour interconnexion qui est entre plusieurs départements. Grâce à la national privé Voilà. Bonjour, et Claude Cléacien. Bonjour Sever, bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph Hugo, bonjour pour tout le monde qui a Radio mega Je tiens son plaisir pour nous informer au Mega Mégas et une l'information qui a l'actualité dans le département du pays d'Haïti. Nous avons fait un commissaire gouvernement de Miraguane, NSA Miskadin, déterminé pourquoi tout le monde a été déterminé pour une table de générale ou bien passer dans la juridiction de la dirigeance pour aller dans l'autre département. Côté samedi 25 février 2023, nous gagnions chef et bandit Gurélé, Follav, qui tombé en bas commissaire. Après quatre jours, il était sauté dans Maron pendant que le tapis passé dans le département du temps pour aller prendre soin dans le département de pays d'Haïti. Et jeune garçon sont tombé, tout les prestations, station dans la zone Beké, une localité qui est située dans la commune Miragouane. Dans même même ça, nous sommes capables de faire qu'on est toujours. Nous avons gagné Joseph, alias Bett Nandlo, avec Abierre Johnny et alias a Pima Chien. C'est deux jeunes garçons qui viennent à sur Toujours dans le commissaire gouvernement, dans la communauté, pendant qu'ils étaient dans les à rentrer, Jérémy, pour qu'il y a deux jeunes garçons sur eux, eh, dans et pour suite légale. Le commissaire a toujours campé ferme sous déclaration pour dire que le département niplant plan a un cimetière pour tout le monde qui a gagné de mais là la Toublaï, le département niplant Depuis Métropole Piraguane, il Radio Mega. Nous toujours été sous dossier sécurité. 69 personnes qui 83 blessés. C'est bilan présenté sur violence dans département la Tibonite. Nous avons toujours été vitesse gangue qui le département de bilan ça. dans département phénomène à le département de la Tibonite, surtout le mois d'octobre 2022, pour journée, aujourd'hui, biro intégré dans le pays d'Haïti, exprimé qui à violence à base à griffe dans sa localité, dans la Tibonite, fait sous population dans département de la Tibonite, depuis mois d'octobre 2022, population, localité, valet la Tibonite, victime, augmentation, violence gang à Kazamio, d'après un communiqué ONU, pour petit 69 assassinés à Gbagbo, et puis 83 surtout blessés. Sorti octobre 2022, je voulais vous dire un rapport ONU qui fait qu'on est gagné aussi la perez, e population côté. volée, volé, assassiné, kidnappé, détourné camions marchandises et puis violé, fomactifié dans la commune Lianco, Verette, Petite Rivière de la Tibonite, à Calester, organisation appelée Pipoche, a, Pipoche, Zag, sur Fait 25 janvier, les gangs bas-grand-riffes plusieurs attaques contre sous-commissariat Lianco, côté 7 policiers assassinés. Même jour, et puis dans l'année... Mercredi 8 pour le 29 février 2023 dans la commune Verret, département de la Tibonite, plus précisément dans la localité des chapelles, pour Pépiti 8 mon assassiné à Gbale et puis environ une dizaine d'autres soutiens blessés pendant une attaque, à même gang ça. Le même attaque, 18 personnes ont kidnappé une cinquantaine pillé, avec plusieurs milliers de personnes qui étaient caillou pour sauver Poyo. Biointégré les Nations Unies condamné à toute force en violence bandio pendant le mandat à l'autorité dans l'État pour protéger vie et bien habitants de la région et puis traîner devant la justice. Toutes les examens comme si trouble dans notre population. Dégations Caricom s'abgar pour entrer dans le pays en jeudi hein, pour que Yoshita parler avec différents secteurs en dedans la vie nationale 1 hein, mais d'abord avec dit euh, des euh, représentants bien membres gouvernement qui est euh, dans tête, lit docteur Ariel Henry une délégation Caricom anti hein, abgar pour River Naiti mardi 27 février 2023 selon ça qui a annoncé et bord côté ministre affaires étrangères trinidadien mais c'est elle décision ça lui même en un... prend. En dehors, rencontre qui était faite en quatrième sommet, chef, uh, l'État et uh, gouvernement CARICOM, qui était faite dans le pays en mars, oui, e semaine passée, le Premier ministre Ariel Henry, même qui était participé dans le cadre du uh, sommet parlé qui était avec quatre uh, homologues, les quatre premiers ministres dans la région, pendant Pas visite à uh, la délégation CARICOM, ça a été fait en Haïti, et Il avec uh, représentants uh, différents secteurs, différents membres dans le secteur privé, yon, Et société civile, hein, secteur des droits humains membre au conseil de transition a pu avec différents acteurs ici si délégation ça le premier ministre jamaïcain Andrew Holness qui a mené le la délégation ça pendant a bien l'autre dit L'autre dirigeant de l'autre pays, qui présent, donc, ministre des Affaires étrangères, Kamina Jismit, qui est pour accompagner, plusieurs autres l'autre officiel, CARICOM, qui est tout représentant du pays Canada, qui est délégation, qui est entré à Haïti pour matin, lundi et 27 février 2023. On a la question d'arrestation, nous avons commencé par l'information, nous avons poursuivi avec l'arrestation la police, fait ou bien la police qui est stoppée à commissaire gouvernement, ni Jean-Ernest Muscade, qui est procédé à l'arrestation. Merci de présumé bandit samedi 25 février 2023, de présumé bandit sao, et bien, le ben, commissaire eh, eh, gouvernement Naniplin, Jean-Ernest Muss, arrêté, dans on un autobus qui fait trajet, un portail de pressage, et c'est Joseph alias Betnandlo, et bien aimé Johnny alias Pimanchet, individu DVD, c'est le commissaire gouvernement a lié avec gang armé qui a opéré dans le cabaret avec zone pour la Fito. La police nationale d'Haïti a annoncé sur page Facebook là, que l'agent Lord Vilkapaï arrêté arrêtés pour certains de Benji et Chéri pour diverses euh, infractions reprochées. Monsieur Tokou Escocri a usurpation d'identité, usurpation de titre. La police a cherché Benji Chéri là depuis plusieurs jours pour un pile, le chef a acquis ce que reproché. Monsieur Tokou a confiance à Escocri, 24 février 2023, l'agent Lord a finalement posé la patte à, sous sur Tosana en deuxième. Le pays, Benji Chéri, qui a 31 l'année, qui fait passé pour un médecin. Là-bas, il y a un document médical. Il y divers citoyens dans la zone. Monsieur les mêmes qui fait les passer pour un agent voyage, qui gagne agence' agent, qui document voyage, pour mon monde aller à l'étranger. Mais toutefois, là, monsieur, c'est pas, jamais les salaires fermes. l'argent dans même surtout dans la moun question voyage, pas, je ne la police nationale pose la à pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, J'allais dire, monsieur, y'a fini pas, je n'y ai, et ils posé la patte sur lui pour qu'on y ait un sacré le benji chérian qui ait 31 l'année. La réfléchit des quatre murailles, beaucoup côté autorités dans niveau de la justice dans la ville de Kapaïsien qui a cherché, monsieur, qui a fait le passé pour médecin, pour les gens qui ont des de voyage. C'est tête chargée net tout ça qui a des problème en pile par rapport avec question si la, il association médicale haïtienne qui dénonçait, c'est à kidnapping a qui a fait en d'un côté jeudi là, il a fait qu'on est médecin, qui presque tout siba bandio pa par exemple goût de l'esco par rapport avec uh, za kidnapping qui a fait, yo la, association médicale haïtienne dénoncé Zaka kidnapping a à répétition, capé de a des fêtes à ce médecin, mais kidnapper qui ki prend un médecin possible au dernier temps, si la, au moins et bien cinq professionnels santé qui ki kidnappés pendant un dix, euh, des dernières semaines ici là eu, directeur communication ministère de santé publique à la population, docteur Gentifis Exalus euh, qui les même trouvé jusqu'à présent dans ravi sérieux selon ce qui dit, mais situation ça qui qui en pile association médicale haïtienne qui est mandée avec euh, autorité concernée pour prendre disposition pour arriver à freiner situation ça. Je t'ai parlé ensemble avec uh, un Secrétaire Général à MH, l'association Médicale anti Médecins Aïsieno, Dr docteur Adron Louis Charles, qui estimait estimé, ravissé au prêtre qui, continue à pas kidnapper moun, kidnapper médecin, yo, ça, qui vient qu'on go, euh, panique dans ce secteur, ça. Pendant, docteur, Ardwin, Lucien, le fait qu'on est médecin, par exemple, goût de son métier, ça, c'est d'os, qui est fait seulement qui, là, pour bailler soin, sans goût d'accompagner moun, qui pis mal, ça, ça, faut que, euh, yo, camper, uh, sujet de pratique, ça, qu'est-ce so qu'il kidnappait, qu'est-ce qu'il criminalité, so mais surtout, tout, ben, et qui ki a kidnappé, tribe, pas bon, en d'un pays, n'a toujours été avec un autre cap, qui absorbe le bon côté et secteur ça pour dénoncer le phénomène de kidnapping n'importe euh, qui euh, stop accident qui a aussi en communiqué pour capables d'aider libération docteur Exalus qui c'est coordonnateur national et ici là nous beau bien rapide ça qui est écrit dans communiqué de presse a, depuis quatre jours formé docteur Exalus privé de présence quatre jours depuis camarade Lyon stop accident apten libération l'était li kidnappé mercredi 22 février 2023 coordonnateur national coordonnateur national nous toujours en eh, ravisseur nous conscient force engagement coordonnateur nous tayer pour capable sauver plusieurs vies dans le pays d'Haïti on accident, on lance appel à quelle libération sans condition, docteur Exalus, l'ITI au monde qui tébait toutes les mêmes dans un combat pour capable réduire nos accident qui a fait sur route en Haïti, l'ITI joue au le porte, promoteur campagne, dons sang pour capable sauver vie en Haïti, docteur Exalus, ça tébait toutes les mêmes corps et âme de manière bénévole, stop accident, réitére volontaire pour capable accomplir pour l'accompagner population haïtienne. pour monsieur qui s'y a communiqué si cela c'est docteur Cassandra Milon Michel qui s'est secrétaire général n'a toujours été la question ça qui criminalité qui a fait endo payant puis passé dix jours après bandit kidnappé trois fidèles première église bâtie la rue de la Réunion Port-au-Prince mais il y a toujours la malgré promis versement mais malgré l'argent qui va déjà mais même l'église à qui a formé au jusqu'à présent pas gain nouvelle. environ deux semaines après, Bandit est kidnappé. de kidnapper. On so a Fidèle église, fidèle première église à Bâtissier de la Réunion, lancé là, yon cri et d'alarme, beaucoup de ravisseurs pour libérer Layo. Mais plusieurs proches, trois frères qui étaient kidnappés là, dans la première église à Bâtissier de la, et d koute, yo, la. Nan, prume, glise, bâtisse, Réunion, yo continue de lancer message SOS, cri d'alarme, dans un ravisseur pour libérer, mais otages, libérer fidèles, parce que yon déjà, en premier somme, l'agent, dix jours déjà, yo pour J'aime libéré, et dernier temps, c'est presque pas de nouvelle. Moun Silayo, dans fait qu'on est pastorat, première église, bâtissée de la réunion, il continue à exiger libération, sa condition fidèle, mais pendant l'annonce, il y a possible avec la réunion prière pour délivrance Haïti, dimanche qui était 26 février. mais culte ont été déroulés dans une atmosphère spécialement côté. y a été levé otage dans la prière et y a été levé Haïti tous les mêmes dans la situation qu'il a fait face. Je ne dis pas d'après ça que nous apprenons. Comme information, dix jours plus passés déjà, mais euh, trois fidèles pour église baptiste de la réunion, toujours y toujours nommé la malgré l'argent qui baille pour libération monde, il y a beaucoup de